Salut et bienvenue. Dans ce tuto consacré à Inkscape, on va voir comment intégrer un objet 3D d'un Inkscape en utilisant l'extension rendu polyèdre 3D ici. On a la possibilité d'avoir plusieurs objets 3D déjà prédéfinis qui sont là. Et la possibilité de charger un fichier dont l'extension est .obj. On peut donc faire tourner notre objet 3D en changeant ici les axes et puis les degrés de rotation. On peut également influencer sur le style. En jouant sur l'échelle la couleur euh, de fond l'opacité le contour l'épaisseur avec ou sans ombrage allez on va tout de suite voir ça dans fichier nouveau je retourne dans mon dans ma fenêtre polyèdre 3D euh, je vais par exemple charger juste euh, par exemple une icocèdre en cliquant sur aperçu voilà icocèdre on peut donc le faire tourner par exemple si je mets 25 Hop, on voit que notre objet a tourné. Euh, je vais charger, par exemple, une voiture avec l'extension .obj que j'ai réalisé dans Blender. Et automatiquement, la voiture apparaît. Je vais un petit peu diminuer sa taille en jouant ici sur l'échelle. C'est peut-être encore un peu beaucoup. Je vais mettre à 125, ce sera pas mal. Voilà. Euh, on peut... 250, c'était pas mal en fait. Voilà, vous voyez, là, c'est quand même pas trop mal. Ici, on a des petites erreurs. Alors, en jouant ici avec ce paramètre-là, maximum, minimum, on, a, on peut corriger certaines erreurs d'affichage. Je pense que minimum, c'était bien. On va essayer moyen. Ouais, c'est quand même pas mal. Ici, vous voyez, on a une petite erreur à ce niveau-là. Et minimum, il me semble que ça corrige ici. Ouais. Une fois qu'on est satisfait, on, fait, on appuie sur « Appliquer ». Et on peut venir modifier avec bah, l'outil Éditer les nœuds, les outils qu'on connaît. On peut éventuellement projeter cette phase vers l'avant. Pour corriger un petit peu les petites erreurs, ces deux-là, hop, voilà, on les projette vers l'avant. Et on peut ainsi avoir un objet 3D facilement donc dans, dans Inkscape. Alors comment ajouter un objet 3D Pour cela, il faut aller dans les préférences globales du document, euh, les préférences globales d'InScape. On va dans système ici, et tout se passe dans les extensions. Les extensions d'inscape, donc il faut aller sur Ubuntu dans User, Share, Inkscape et Extension. On va s'y rendre tout de suite. Voilà, tac, donc ordinateur, user, share, inscape, inkscape, extension. Voilà, et dans Polyèdre 3D, c'est ici qu'on met les, les fichiers .obj. Alors pour aller un peu plus loin, on va ouvrir Blender. Alors, on va utiliser la dernière version, la 2.80. On va utiliser un petit diamant, comme sur la première image du début du tuto. Euh, pour avoir un petit diamant, il va falloir aller dans les add ons Donc on va dans Éditer, Préférences, Add-on. On cherche ici Add Mesh Extra Object. On supprime ici notre cube. Alors pour supprimer le cube, avec le clic gauche, on sélectionne notre cube. On appuie sur Supprimer du clavier ou Dell. On va aller ici dans Mesh. Add Mesh, et on va choisir extra, diamant, diamant brillant, voilà, il est là. Maintenant, on va dans File, Export, et on choisit .obj. On met ça sur le bureau, on appelle ce fichier diamant, voilà, exporter. On va tout de suite sur le bureau. Alors, on va ouvrir ce fichier qui est en fait un fichier texte, hein, avec... Euh, donc l'extension .obj, on peut l'ouvrir avec LibreOffice. Et important à faire pour que ça puisse être ouvert dans, dans Inkscape, il faut supprimer ces deux petites lignes-là, où il n'y a pas de V devant. Voilà, il suffit de supprimer ça. Euh, ça, c'est des annotations, donc ce ne sera pas pris en compte dans Inkscape. Et V, ça veut dire vertice. Donc là, à partir de ce moment-là, Inkscape il arrive à interpréter tout ça. Alors on va enregistrer. Fichier enregistré. Tac. Utiliser le format texte, on peut fermer tout ça. On clique sur notre objet, on fait euh, couper, et on va le mettre, donc, comme on a vu tout à l'heure, dans le bon répertoire. J'aurais dû me faire un petit raccourci pour éviter de. Inc. Je pense que ça devrait extension, polyèdre, si je le colle, voilà il y a mon diamant, je retourne dans Inkscape, donc je vais supprimer cet objet, extension, rendu, polyèdre 3d, ici je tape le nom de mon fichier, aperçu en direct, et voilà j'ai mon objet diamant qui est là, je peux lui faire des petites Rotation, il me semble que c'est ça, voilà, c'est parfait. Voilà, donc avec ça, je peux faire donc le, la petite illustration qui il est au début du tuto. Euh, pour cette petite présentation, c'est fini. Je vais faire un autre tuto où je vais réaliser donc le fond d'écran avec le diamant, pour ceux que ça intéresse. Donc à tout de suite pour la suite.